Je t'aime parce qu'avec toi, c'est plus des papillons, c'est un putain de nid, de je sais pas moi, des frelons. Donc je pense pas que c'est un euphémisme à côté de la réalité. Comment te dire sans paraître cucu Oui, car j'aime pas paraître cucu. C'est plus des papillons. Même des frelons ne suffiront pas. Si tu savais, je tremble. Mais genre vraiment, je sais pas si ça se voit, j'essaie de ne pas te le montrer. Je claque des dents, j'essaie d'avoir de, tout de même une assez bonne élocution en vain. Alors je sais que c'est la première fois que quelqu'un me fait cet effet. Et bordel, qu'est-ce que je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime. Putain de merde, ça fait presque une heure que l'on a raccroché et je tremble encore. Ma respiration est comme saccadée. Ne pas contrôler mon corps en ta présence, rien qu'en Skype, je ne me contrôle pas. Alors en vrai, je préfère ne pas imaginer. Ce sourire idiot, Béa, je ne veux pas te le montrer de peur de paraître débile. Mais qu'est-ce qu'en te voyant, je peux avoir envie de sourire De sauter partout et de partir dans un fou rire complètement étrange Un fou rire sans queue ni tête Avec toi, je pourrais aimer les chats. Me dévoiler de plus en plus. Parler de moi, même si quelquefois, ce n'est vraiment pas intéressant et anodin. Des anecdotes sans grand intérêt. J'aime être bizarre, enfin être moi. J'aime quand tu me dis que tu vas me bouder alors qu'habituellement, c'est moi qui fais ça. Cherche pas, je t'aime, c'est tout. T'es tellement, tellement toi. Je t'aime tout court. Si ça, c'est pas de l'amour, alors je veux bien savoir ce que c'est. Donc, euh, ce texte, eh bien, euh, il m'a l'air. Euh, enfin, la personne qui l'a écrit m'a l'air vachement amoureuse. Mais euh, justement, moi, euh, ce sentiment, c'est quelque chose que, que je connais pas, que j'aimerais bien connaître. Je pense que je le connais pas, en tout cas. Et. Euh, et ça m'a l'air d'être un truc, assez, un truc assez, obs assez obscur parce que enfin l'amour m'a l'air d'être quelque chose d'assez obscur. Puisque même euh, dans, dans ce texte, eh bien la personne qui l'a écrit euh, hésite, elle ne sait pas dire ce qu'il a fait aimer puisqu'elle dit « t'es tellement, tellement toi » euh, ou des choses comme ça. Euh et en fait, elle ne saurait pas non plus caractériser ce que c'est. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire, en fait. Ce serait caractériser euh, l'amour pour pouvoir, je ne sais pas si c'est comme ça, mais pour pouvoir justement tomber amoureux un jour euh, de quelqu'un. Mais je pense que s'il y avait une notice, ça m'aiderait euh, peut-être un petit peu. Mais bon, ce serait totalement factice, du coup. Ce serait, euh, ce serait plus vraiment de l'amour. Je pense que l'amour doit être assez honnête aussi. Euh, mais ce serait bien, en tout cas, d'avoir... Euh, euh, des, un peu plus, je pense qu'il y en a déjà pas mal mais j'en ai pas ou alors que je lise plus d'écrits sur le sujet, plus de, de que je vois plus de documentaires, je sais pas s'il y a des documentaires mais de que je lise plus de théories sur le sujet parce que ça pourrait m'aider, ou même lire des choses de gens vraiment amoureux expliquer dans quel état ils sont parce que pour l'instant quand je demande à mes amis ou, euh, ou à ma famille euh, euh, pourquoi est-ce qu'ils sont amoureux, comment est-ce qu'ils sont amoureux qu'est-ce qu'ils qu qu ressentent, bah ils me disent juste bah, je sais pas, c'est comme ça, euh... je suis juste amoureux. Et en fait, moi, ça m'aide pas tant que ça.